conférence Trust Team Finance. Euh, on vous donne rendez-vous pour votre information tous les vendredis à 10h sur des sujets euh, euh, à la fois euh, passionnants et diversifiés euh, qui touchent euh, plusieurs sujets, euh, la, la gestion financière, euh, des chapitres extra-financiers, euh, de l'investissement responsable. Et aujourd'hui, un sujet qui est tout particulièrement, euh, j'allais dire, euh, je pense pertinent et surtout d'actualité, euh, on va rentrer dans le moteur de Trust Finance, c'est à savoir euh, la satisfaction client. Vous nous connaissez tous, euh, je pense, assez bien. Euh, vous savez que l'ADN de Trust Finance, euh, c'est d'écouter les clients euh, en France, en Europe, euh, aux États-Unis, en Asie, pour euh, connaître leur tendance de consommation. Qu'est-ce qu'ils vont consommer euh, Vers quelle... Euh, boutique, avec quelle marque il vaut s'orienter, quels sont les grands gagnants qui vont profiter de, de cette consommation, de, de cette clientèle, et à nous d'être à l'écoute de cette analyse extra-financière au départ, et puis on va vous expliquer aujourd'hui comment tout, il y a un acheminement qui se fait entre l'écoute du client, qu'il soit un particulier ou une entreprise, puisqu'on écoute, on va auditer des, des clients que ce soit des, en B2C ou en B2B, euh, dans le monde entier, et là on, on vous expliquera un petit peu plus dans le détail comment on, on fait, mais on va quand même étudier près de 5000 entreprises dans, dans le monde, donc c'est quand même un, un très très gros travail, et aujourd'hui on a le, le plaisir d'accueillir Capucine Bellet qui est en charge de la recherche euh, extra-financière, la recherche satisfaction client chez Trusteam Finance, et puis également Muriel Blanchier euh, qui s'occupe de la gestion financière euh, de plusieurs fonds, dont euh, ceux qui sont les plus connus, Trustim Optimum et Trustim Rockflex. Alors, n'hésitez pas, le but c'est que ça soit un échange interactif, vous avez plusieurs moyens de, de le faire. Vous pouvez évidemment converser, euh, nous envoyer des petits messages euh, pour nous poser des questions au cours de la présentation. Et puis, bien entendu, à l'issue de la présentation, on gardera un moment pour répondre à, à l'ensemble de, de vos questions. Donc, on vous partage, je pense que vous avez tous à l'écran euh, notre, euh, notre présentation. Euh, le sujet important, j'ai envie de poser presque la, la question à, à Capucine qui est juste à mes côtés, mais l'année 2020 a été euh, très chahutée et vraiment une année euh, historique, euh, euh, j'allais dire à la fois sur des mauvais côtés, mais aussi euh, peut-être sur des très bons côtés, euh, sur euh, peut-être l'accélération du digital. Euh, beaucoup d'entreprises de, se sont adaptées, beaucoup de particuliers se sont adaptés et ont changé, ont changé aussi leur mode de consommation. Et donc là, on va faire un... C'est qu'à le, le dire un coup de zoom sur leur comportement en 2020 et surtout en début de 2021, parce que c'est important d'être en écoute permanente de leur comportement pour que l'on puisse ensuite nous saisir les belles opportunités, les intégrer dans nos, dans nos portefeuilles et évidemment vous en faire profiter pour réaliser de belles performances. Alors sans plus attendre, je passe la parole à, à Capucine Bellet, donc directrice de la recherche euh, Satisfaction Client chez Trust Team Finance. Merci beaucoup Philippe pour, pour cette introduction. Euh, je vais donc vous parler aujourd'hui de la recherche satisfaction client et du process ROC, ROC pour Return on Customer bien sûr. L'idée aujourd'hui c'est de vous expliquer euh, le process de A à Z, de l'identification des grandes tendances en passant par l'analyse des classements, l'analyse de la stratégie des sociétés, pour ensuite comprendre comment ces valeurs peuvent rentrer dans nos portefeuilles en laissant la parole à la fin à Muriel qui vous expliquera pourquoi on a certaines valeurs en portefeuille et quelle est l'analyse que font les gérants. Alors, je vais commencer par vous, par passer sur le process. Euh, D'abord, un petit disclaimer bien sûr que je vous laisserai regarder attentivement. On vous enverra la présentation à la fin de ce webinaire. Et ensuite, euh, le process Rock. Quelle est la méthodologie du process Rock Ce process, c'est un process qui est défini en trois étapes, qui sont en fait trois grands filtres qui vont nous permettre d'identifier les sociétés leaders en termes de satisfaction client. La première étape, donc celle que vous avez tout à gauche, consiste à identifier les entreprises préférées des clients. C'est vraiment pour nous une étape fondamentale puisque c'est ce qu'on appelle l'étape de la voix du client. On va aller demander directement au client s'il a été satisfait ou non par la marque ou l'entreprise avec laquelle il a été en relation. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va utiliser de la donnée d'instituts avec lesquels on travaille. On travaille avec une quarantaine de fournisseurs de données aujourd'hui. On a certains partenariats privilégiés, comme avec Ipsos, que vous voyez à l'écran, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce partenariat exclusif avec Ipsos. On travaille aujourd'hui avec eux depuis plus de neuf ans, donc on commence vraiment à avoir un historique assez long. Je reviendrai sur ce partenariat dans quelques minutes. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires privilégiés. On travaille avec Toluna, par exemple. Toluna nous permet d'aller interroger des clients partout dans le monde en nous donnant accès à des panels de clients. L'intérêt de Toluna, c'est qu'on on peut être très agile, très réactif, puisqu'on a accès à une plateforme en ligne et on crée nous-mêmes nos propres enquêtes. On peut suivre en temps réel l'évolution des répondants et l'évolution des résultats de satisfaction. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, on peut réagir par rapport à l'actualité, par rapport à des questions que peuvent se poser les gérants aussi. Donc ça nous permet de venir compléter l'étude Ipsos qui est une étude annuelle. On va travailler aussi pour vous donner un autre exemple avec une société qui s'appelle B3TSI euh, qui là va aller interroger des clients professionnels et c'est pour nous très important puisqu'on est bien évidemment sur des sociétés en B2C mais les sociétés en B2B nous intéressent aussi pour une question de diversité sectorielle dans les fonds euh, donc c'est aussi important qu'on ait des partenaires un peu sur tous, les, sur tous les pans de la consommation que ce soit la cons consommation euh, grand public ou la consommation professionnelle. Euh, Au-delà de ces partenariats privilégiés on travaille aussi avec d'autres instituts qui nous fournissent leurs données sur Internet, avec lesquelles on est en relation, on connaît très bien leur méthodologie. Il peut y avoir par exemple la CSI, qui est l'American Customer Satisfaction Index, qui est vraiment le leader et un institut qui est extrêmement reconnu partout dans le monde pour ses études de satisfaction. On travaille avec d'autres instituts au UK, en Asie, en Australie aussi, en Europe bien évidemment. Et donc, toute cette donnée, on va aller la chercher, la travailler, la retraiter en interne, pour ensuite pouvoir l'intégrer dans notre base de données, euh, qui s'appelle notre base de données QuickBase, qui est une base en ligne, euh, et qui nous permet d'avoir une fiche par entreprise avec toutes les, euh, tous les classements qu'on peut, euh, qu peut réunir à propos de cette société-là. On peut avoir des classements de satisfaction, on peut avoir des classements aussi de fidélité, de recommandation également, ou encore de réputation. On a vraiment de la donnée qui est extrêmement variée, et de l'analyse de cette donnée, on peut vraiment identifier les sociétés qui sont leaders de ces classements, qui arrivent le mieux à satisfaire leurs clients, et au-delà de cette performance en absolu, si je puis dire, on regarde aussi l'évolution, la, la dynamique de ces sociétés et de ces résultats de satisfaction client, puisque bien évidemment, c'est aussi important pour nous de déceler les sociétés qui sont en retournement, c'est-à-dire qui sont en train d'opérer une transformation stratégique pour aller davantage vers ce client. Et c'est parfois là qu'on peut avoir l'upside financier qui peut être le plus intéressant si on arrive vraiment à l'identifier tôt, plutôt que le marché en tout cas, et donc c'est aussi ce qui, va, ce qui va nous intéresser. Donc. Une fois qu'on a identifié les entreprises préférées des clients, on passe à la deuxième étape qui est aussi euh, très importante puisque c'est l'étape de l'analyse de la stratégie de la société. Alors quel est le but de cette étape Finalement, c'est de s'assurer que ce qu'on a vu à l'étape précédente, ce eh bien, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas un coup de chance comme on pourrait dire, euh, c'est pas juste un produit qui à un instant T a réussi à satisfaire les attentes de ses clients. Euh, on veut s'assurer que euh, le fait que l'entreprise soit leader de son secteur en termes de satisfaction client, c'est bien le résultat d'une stratégie qui a été mise en place autour du client et qui euh, permet à l'entreprise sur le long terme euh, de satisfaire ses clients. Comment on fait Eh bien, on a déterminé quatre grands piliers d'une stratégie euh, pour nous orienter clients. Euh, ces quatre grands piliers, ils sont la connaissance des clients, la capacité de l'entreprise à répondre à leurs attentes, l'implication du management et enfin la culture client de l'entreprise. Je reviendrai dessus juste à la fin de cette présentation, en parlant d'une valeur en particulier. Pour avoir ces informations, on a élaboré un questionnaire qu'on envoie aux entreprises et pour ne pas juste se satisfaire d'une information déclarative, pour nous, c'est extrêmement important d'aller rencontrer le management, donc on a des calls avec les sociétés, quand on peut, euh, pas, pas vraiment ces derniers temps, mais quand on peut, on essaie de les rencontrer en physique, bien évidemment, et euh, on va leur poser des questions sur les réponses qu'ils ont apportées aux questions du questionnaire pour pouvoir les challenger, avoir plus de détails et comprendre vraiment euh, au mieux où se place le client au sein de cette stratégie et de cet environnement euh, qui est, qu est la société. Donc une fois qu'on a déterminé que euh, oui, la stratégie est centrée autour du client, eh bien on, euh, on peut faire rentrer cette valeur dans les listes de valeurs éligibles qu'on donne ensuite euh, aux euh, au gérants. Alors je vois qu'il y a une question, euh, est-ce que le phénomène GameStop peut changer la donne, c'est-à-dire l'intervention des réseaux sociaux sur les investissements, compatibilité avec le process Rock, impact possible de fake news euh, alors je pense qu'on aura l'occasion de d'y revenir euh, sur sur ce phénomène gamestop on a d'ailleurs euh, vous pourrez lire un article sur sur linkedin soit euh aujourd'hui soit lundi à ce sujet, pour nous, c'est vraiment très révélateur de ce qui est en train de se passer en ce moment et de la, du fondement du process rock, puisque le process rock, il vient d'où Il vient du fait qu'aujourd'hui, les clients et les petits, là les petits investisseurs « retail » entre guillemets prennent le pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe sur GameStop, c'est ce qui se passe avec l'avènement des réseaux sociaux, la caisse de résonance que donnent les réseaux sociaux aujourd'hui. On en voit très clairement ici le, le résultat. C'est aussi le cas pour les sociétés de grande consommation. On a pu voir des, boy des boycotts, de nombreux boycotts avec une plateforme qui s'appelle iBoycott euh, où il y a toutes les entreprises qui, euh, qui sont boycottées. Euh, ça a été le cas avec Danone par exemple. Donc euh, les entreprises sont extrêmement à risque à ce niveau-là et je dirais que c'est il n'y a pas franchement d'incompatibilité avec le process Rock dans le sens où c'est vraiment ce que nous on regarde. C'est vraiment en ligne avec ce process de dire que si l'entreprise écoute ses clients et euh, est vraiment est attentif à ses attentes, alors il ne devrait pas y avoir de problème de boycott, il ne devrait pas y avoir de problème de réputation non plus, même si c'est quelque chose qu'on monitore. Et c'est d'ailleurs euh, dans l'étape euh, juste ensuite d'analyse financière et d'analyse des controverses qu'on va monitorer ça grâce à Reprisk. Euh, L'outil qui nous permet de monitorer les controverses et les risques de réputation, en l'occurrence. Euh, je pense que vraiment ce qui se passe sur GameStop est complètement à l'image de ce que nous on peut observer et, euh, et à l'image de, de, de comment nous on gère cette nouveauté et euh, ces clients qui prennent le pouvoir. Et c'est d'ailleurs sur ce phénomène-là qu'on a bâti euh, ce process rock et qu'on sélectionne les entreprises qui peuvent nous intéresser. On pourra en discuter à la fin si vous, euh, si vous le souhaitez pour rentrer un peu plus en détail sur ce phénomène. Et Muriel pourra peut-être vous donner le, le côté plus financier aussi de, de ce phénomène-là. Donc Comme je vous le disais, on, on, peut, euh, on peut donc mettre une valeur dans une liste de valeurs, de valeurs éligibles euh, qu'on donne ensuite au gérant une fois qu'on a fait l'analyse de la première étape de la voie du client, ensuite l'analyse de la stratégie client. Euh, on donne cette liste de valeurs au gérant. Les gérants ensuite font leur analyse financière, l'analyse des controverses, aussi comme je vous le disais, et ensuite les gérants peuvent décider d'intégrer ces valeurs au portefeuille. Donc je laisserai Muriel prendre la parole sur, sur ce sujet-là. Euh, moi je vais revenir sur les deux premières étapes plus, plus en détail. Et avant même, la première étape d'analyse de, de la voix du client, il y a une étape qui est fondamentale et qui n'est pas dans, dans le process rock à proprement parler puisqu'elle n'est pas, pas formalisée en tant que telle, mais c'est l'analyse des tendances. Euh, J'essaye de passer le slide Philippe, je... excusez nous pour Voilà. Euh, c'est l'analyse des tendances euh, des tendances clients que l'on peut observer ces changements de consommation en fait ce qu'on a vu et c'est vrai en permanence mais ça a été particulièrement vrai l'an dernier et aussi en ce début d'année c'est que les clients changent de comportement de consommation euh, à des rythmes plus ou moins euh, variés mais ces derniers temps ça a été un rythme extrêmement rapide. Extrêmement rapide, bien sûr, et en fait, c'est pour nous le point de départ de notre analyse client, puisque à partir de ces tendances clients on va pouvoir déterminer quels sont les, les secteurs qui vont être les plus euh, euh, plébiscités par les clients. Au sein de ces secteurs, on va aller chercher des classements de satisfaction client. Au sein de ces classements de satisfaction client, on va aller chercher les entreprises qui peuvent nous intéresser. Donc là, l'idée est vraiment de vous décliner l'ensemble du process euh, dans sa globalité. Comment est-ce qu'on étudie ces tendances clients On s'appuie sur des études un peu plus macro, entre guillemets, dans le sens où c'est des études qui ne vont pas porter sur des sociétés, mais plutôt sur des secteurs et le comportement des clients par rapport à ces secteurs. Euh, quelles sont les quatre grandes tendances qu'on a pu voir euh, sur la fin de l'année 2020 qui sont toujours en cours en 2021. Euh, il y en a quatre, et euh, c'est tout d'abord l'intention portée au prix, la crise de la fidélité également, ensuite il y a bien évidemment euh, le développement de la digitalisation, et enfin l'avènement de ce qu'on appelle la home body economy. Euh, et donc je vais revenir sur chacune de ces tendances euh, euh, une par une. Donc tout d'abord l'attention portée au prix. On sait bien que euh, cette crise sanitaire, elle se transforme en crise économique, et plus elle dure, plus euh, forcément cette crise économique va être dure et on se rend compte que euh, la, la confiance des ménages dans euh, le, leur avenir et euh, dans euh, la consommation est vraiment très faible. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on étudie ça euh, notamment grâce à des études McKinsey euh, ou encore à des études de, de brokers qu'on peut voir, c'est que euh, les Chinois, qui sont d'habitude les consommateurs les plus euh, confiants, les plus optimistes en tout temps, euh, ici, sont quand même marqués par cette crise. Euh, les jeunes, surtout, perdent un peu de leur confiance dans l'avenir et dans leur capacité financière aussi. En fait, en Chine, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la première crise qui touche une partie de, de la jeunesse, puisque euh, en 2008, par exemple, ils n'avaient absolument pas été touchés par la crise financière qu'on avait pu connaître euh, en Europe ou encore aux États-Unis. Et donc, c'est la première fois qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs dépenses et qu'ils ont besoin d'un leur filet de sécurité vis-à-vis euh, -vis de leurs dépenses et qu'ils vont davantage épargner. Et ce qu'on voit en Chine, mais aussi en Europe et aux États-Unis, c'est que euh, les clients vont davantage acheter des produits moins chers, des produits de marque de distributeurs, ou encore, euh, ils vont vraiment s'attarder sur la qualité des produits de première nécessité en laissant complètement de côté euh, le reste de leurs dépenses. Donc on voit bien dans le, dans le graphique que vous avez en bas qu'il y a plus de 60% des consommateurs qui ont euh, essayé un nouveau comportement d'achat et, euh, et parmi eux, il y a 60% des clients qui disent acheter des marques moins chères ou des marques de distributeurs. Donc ça, c'est issu d'une étude McKinsey qui a été faite en décembre. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Et on voit bien que euh, cette attention au prix, elle est vraiment présente et qu'elle qu va durer dans le temps. Euh, Au-delà de... Euh, d'aller vers des produits moins chers. On voit aussi qu'un certain décalage des dépenses les plus importantes, c'était le cas essentiellement à la fin de l'année sur les dépenses, l'achat de voitures par exemple. C'est des dépenses qui ne sont pas annulées, entre guillemets, mais qui vont vraiment être décalées dans le temps pour se donner un peu plus de temps pour étudier le marché, pour pouvoir aller en concession aussi quand on veut acheter une voiture ou pour attendre de voir ce qui va se passer sur les modèles d'occasion par exemple. Donc il y a vraiment une forte baisse des intentions d'achat qui ne sont pas des intentions d'achat de première nécessité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important et ça vient complètement dans le sens de ce qu'on peut voir sur nos études de satisfaction client puisque dans toutes les études qu'on peut faire depuis quelques années, par exemple sur la grande distribution, les distributeurs discount, donc les discounters comme Lidl ou encore Aldi sont vraiment ceux qui étaient leaders en termes de satisfaction client et on voit bien que c'est quelque chose qui risque de durer. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que euh, dans notre étude Ipsos de cette année, les, les discounters étaient un peu moins bons en termes de satisfaction client. Parce que pendant la crise, ils n'avaient pas tout ce qui était livraison, drive, digital aussi, ce qui était extrêmement important pendant la crise. Mais on peut quand même se dire que c'est vraiment des, des acteurs qui vont reprendre le dessus. Dans les mois qui viennent, avec cette cet avantage prix qu'ils ont par rapport aux autres, même si le digital n'est pas encore complètement développé. Donc ça vient complètement renforcer ce qu'on peut voir nous dans nos enquêtes de, de satisfaction. Ces leaders, comme a dit, ou leaders qui sont malheureusement pour nous pas cotés, mais qui nous donnent bien une information sur les acteurs cotés qu'il peut y avoir sur ces marchés, sur ces marchés là, qui peuvent être mis en danger par rapport à ça. Par rapport aux marques de distributeurs. Ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, la marque va avoir moins d'importance pour le consommateur, donc le marketing va être moins important. Donc tous les grands groupes comme Unilever ou encore euh, Procter euh, vont être plus en difficulté par rapport à ça, puisque c'est des, euh, des groupes qui ont une stratégie très push marketing, euh, qui mise beaucoup pour, sur ces grandes marques alors qu'on voit que le consommateur va, va s'éloigner un peu de ça pour aller vers euh, de la première nécessité de la marque de distributeur, Et c'est aussi quelque chose qui rejoint euh, ce que nous, on voit dans les stratégies clients des entreprises, puisque les distributeurs sont ceux qui sont en contact du client, donc qui connaissent le client, et qui vont réussir à répondre à leurs attentes parfois mieux que ces grandes marques euh, très connues du grand public, et euh, desquelles les clients vont se détourner pour une question de prix en l'occurrence. Donc cette attention portée au prix, elle est vraiment extrêmement importante et complètement alignée avec ce qu'on peut voir sur, le, sur nos enquêtes de satisfaction. Cette première tendance, elle vient complètement renforcer la deuxième, qui est une crise de la fidélité. Euh, on voit que euh, la crise qu'on a vécue a ouvert de nombreux horizons aux consommateurs, que ce soit via le développement du digital, bien évidemment des sites Internet, euh, que ce soit aussi via de nouvelles habitudes, parce que finalement, on ne faisait plus les trajets quotidiens qu'on faisait d'habitude, donc on s'est orienté vers d'autres distributeurs qui étaient plus proches de chez nous, mais pas forcément ceux vers lesquels on allait d'habitude. Ou encore parce que certains produits n'étaient plus disponibles et donc on s'est orienté vers d'autres produits. Ça a vraiment ouvert des horizons et le client est beaucoup plus volatile que ce qu'il n'était auparavant on voit que pendant cette crise, il y a à peu près 70%, clients qui ont testé de, 70 des clients pardon, qui ont testé de nouvelles marques ou de nouveaux euh, produits. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça, ça reprend aussi le graphique que je vous ai mis en bas, euh, qui, euh, qui dit bien qu'il euh, y a à peu près euh, 20% des, des répondants de cette étude McKinsey qui disent avoir, euh, avoir changé de, de comportement. Et donc, ce qui est important aussi et ce qui est vraiment marquant, euh, c'est la colonne que vous avez à droite qui est l'intention de poursuivre ses habitudes qui est euh, supérieure à 70% sur tous les changements qu'il y a pu avoir dans les habitudes de consommation. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment mettre à risque certaines, euh, certaines entreprises puisque on le sait, la fidélité c'est un indicateur qui est extrêmement fragile. Euh, nous, c'est un indicateur qu'on prend vraiment avec des pincettes quand on analyse les sociétés. On va plutôt aller euh, regarder des indicateurs de satisfaction de client, qui sont des indicateurs qui sont plus stables. Euh, mais là, on voit que ça va vraiment pouvoir changer, enfin, changer les choses pour les distributeurs, pour toutes les marques, que ce soit des distributeurs alimentaires ou quelles que soient les habitudes de consommation. Et on sait bien que c'est extrêmement important et que ça a un impact fondamental sur le business, puisque acquérir un nouveau client, ça coûte à peu près cinq fois plus cher que de retenir un client existant. Donc il y a vraiment un gros challenge pour les entreprises pour garder ces nouveaux, ces nouveaux clients. Comme je vous le disais, les raisons principales de ces changements, c'est une question de prix, donc qui est liée à la tendance précédente dont je vous ai parlé, à la disponibilité des stocks et à la commodité, c'est-à-dire les habitudes de trajet ou la simplicité d'achat également. Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, cette crise de la fidélité, est-ce qu'elle va durer ou non Probablement, puisque les, les, les clients disent bien qu'ils veulent garder leurs nouvelles habitudes de consommation. Après, ce qu'on a pu voir, c'est que... Le fait que les clients n'aillent pas en magasin, par exemple, n'est pas forcément lié à des restrictions de confinement ou des restrictions contraintes, en fait. C'est surtout lié à la peur du virus. Et on voit bien que dans les classements ou dans les enquêtes qu'on peut voir, vraiment les clients déclarent que lorsqu'ils vont en magasin, ils y vont euh, le plus rapidement possible, ils rentrent dans le magasin, ils font leurs courses le plus vite possible et ils ressortent le plus rapidement possible aussi. Donc ça laisse pas le temps aux enchères d'impulsion qui peut y avoir, euh, qui sont une grosse part du chiffre d'affaires de ces sociétés. Euh, et donc là aussi, ça peut, être, ça peut devenir difficile pour, pour les entreprises. Je vous ai mis un graphique en bas à droite euh, qui nous montre bien qu'il y a 56% des, des répondants qui pensent que leurs habitudes ne reviendront pas à la normale avant, 2000, avant 2021, la deuxième partie de 2021. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va durer. Euh, ensuite, sur la troisième tendance, c'est l'avènement de ce qu'on appelle la home body economy. Alors, qu'est ce que la home body economy C'est le fait de faire venir chez soi tous les services, loisirs et activités qu'on pouvait avoir à l'extérieur auparavant. Donc, on est vraiment là dans une, dans une home body économique qui est contrainte. Euh, sur de nombreux plans puisqu'il y a beaucoup de, de loisirs, de, que ce soit culturels, sportifs et autres auxquels nous n'avons plus accès à l'extérieur de chez nous, et donc euh, que on voit bien il y a vraiment une explosion par exemple de tout ce qui est abonnement de streaming, de tout ce qui est aussi de services de livraison de repas à domicile ou encore tout ce qui est fitness, application de fitness, euh, c'est vraiment euh, historique sur, sur ce segment-là par exemple, donc on, on fait de plus en plus de choses chez nous et c'est vraiment important que, par conséquent, ce, ce chez-nous soit confortable, consistant du bien. Et donc, euh, on voit qu'il y a une forte augmentation des intentions de déménagement. Donc, euh, dans un sondage euh, de Piper Sandler qui a été fait début janvier, donc euh, vraiment extrêmement récent, il y a 40% des répondants qui disent qu'ils veulent déménager en 2021. Et c'est 45% sur les urbains. Donc, c'est vraiment très important. Et on voit une de fortes intentions d'achat sur l'ameublement et euh, l'aménagement d'intérieur. Je vous ai mis un graphique ici euh, qui en fait reprend les intentions d'achat des consommateurs. Alors Pour le coup, là, c'est aux États-Unis, donc c'est le consommateur américain. Euh, la, euh, la question est, que feriez-vous si euh, vous receviez un deuxième chèque de, qui fait partie du stimulus en fait, du gouvernement américain Et on voit bien que le premier, la première intention d'achat, c'est tout ce qui touche à l'amélioration de l'intérieur, l'amélioration de la maison, l'ameublement. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est que cette question avait déjà été posée en septembre dans un précédent sondage de Paper Sandler et qu'à l'époque, à il y a quelques mois, euh, le premier, la première intention d'achat était portée sur l'électronique. On voit que l'électronique aujourd'hui euh, est quand même bien plus faible puisque ça représente 5% des intentions d'achat, alors que l'ameublement représente plutôt 13%. Donc c'est vraiment, euh, il y a une grosse différence et on voit bien que ce segment là est vraiment fondamental, euh, fondamental aujourd'hui. L'autre tendance enfin, euh, je vois que le temps passe donc j'accélère un petit peu. Euh, la dernière tendance qu'on peut voir et ça on en est tous tout à fait conscients je pense, c'est la digitalisation. Euh, le CEO de Walmart a, a affirmé euh, il y a quelques semaines que euh, cette crise a permis aux entreprises de gagner entre 3 et 5 ans sur la digitalisation. Ça a permis aux entreprises de gagner du temps, ça a permis aussi aux consommateurs de gagner du temps. Euh, c'est quelque chose qui va, qui va rester, puisqu'on voit que 36% des, des répondants disent vouloir acheter davantage en ligne après la crise. Ça reste important. On voit que ça reste quand même en déclin par rapport à en septembre, euh, puisque, et c'est ce que je vous ai mis dans le graphique qui est juste en bas, euh, on voit bien que les consommateurs aujourd'hui, veulent acheter bien évidemment en ligne, mais veulent aussi acheter en magasin. Et c'est une tendance qui remonte petit à petit, euh, puisque pour certaines catégories de produits, et là je vous l'ai mis pour, pour l'ameublement, euh, mais c'est valable sur tous les segments, c'est le client a besoin en fait d'omnicanal. Et c'est l'omnicanal qui va vraiment être le grand vainqueur de cette crise, puisque le client va vouloir... Va... Pouvoir être en mesure de passer du digital au physique, du physique au digital, sans aucune barrière, en ayant la même expérience. Et c'est ça qui va être vraiment un très gros challenge pour les entreprises. Donc on voit bien, si je reprends ces quatre tendances, qu'aujourd'hui, ce qui est important pour le client, c'est une question de prix. Euh, mais pour nous, ce qui va être important aussi, c'est d'aller vers des entreprises qui ont une fidélité de la part de leurs clients qui est forte, puisqu'on sait qu'elle va être mise à rude épreuve. Si euh, on ne s'assure pas au départ que cette fidélité est forte, ça mettra l'entreprise d'autant plus en danger ensuite. Euh, on voit bien qu'il y a un secteur qui est en, en plein développement, c'est le secteur de l'ameublement, et que sur ce secteur, ce qui va être important, ça va être plutôt l'omnicanal, la digitalisation en tout cas, et l'omnicanal dans l'idéal. Donc en partant de ces grandes tendances clients, on va aller chercher dans tous les classements, qu'on peut, qu peut avoir sous la main, et euh, eh bien des classements qui vont dans ce sens et si on voit une, une évolution de la satisfaction client qui peut rentrer dans ces, dans ces tendances. Et c'est le cas de euh, notre étude Ipsos. Euh, L'étude Ipsos, comme je, vous, euh, comme je vous le disais, c'est une étude qu'on mène depuis aujourd'hui 9 ans. Euh, on l'a fait sur 5 pays européens que sont euh, la France, le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne et sur 15 secteurs. Donc vous savez ici, les résultats sur tous ces secteurs depuis 2018. C'est quelque chose qu'on qu étudie attentivement, la tendance sur les trois dernières années. Et je vous ai encadré ici un secteur qui est le secteur de la distribution spécialisée home. Donc c'est tout ce qui est ameublement et électronique. Donc on va voir en France par exemple du Maison du Monde, Boulanger, Fnac, Darty, ce genre de choses. Et on voit bien que ce secteur, cette année, est en progression et ça fait trois ans que ce secteur est en progression. Donc, on voit bien que ce qu'on a pu voir dans, une, dans des, des études de tendance client plus macro, on le retrouve bien à notre niveau euh, dans cette étude Ipsos, euh, qui pour nous est une de nos principales études euh, de, de l'année. Et donc, on voit bien que c'est en ligne avec ce qu'on a pu voir. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce secteur, je vous ai mis euh, ici deux tableaux qui reprennent... En fait, le tableau, c'est vraiment nos tableaux de, de travail, donc ce n'est pas forcément très digeste, euh, mais c'était pour vous montrer vraiment dans le détail ce que les éléments sur lesquels nous, on travaille. Vous voyez que ces tableaux, ils sont anonymisés pour des questions de confidentialité. Avec Ipsos, on n'est pas en mesure de vous donner les résultats détaillés de chaque marque que l'on étudie, mais ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que je voulais entourer, c'est ces progressions de cette marque en France et cette marque en Espagne, qui est en fait, en fait la même marque et qui est Maison du Monde, puisqu'on voit que ce sont des progressions qui sont très fortes, bien plus fortes que la moyenne de leur secteur. Et c'est les progressions les plus fortes du secteur, tout pays confondu, et même tout, tout secteur confondu, ça fait vraiment partie, Maison du Monde fait vraiment partie des grands vainqueurs de cette étude Ipsos. Et donc, à partir de ce moment-là, où on voit donc que la tendance va vers l'ameublement l'omnicanal, on voit que dans un classement, on a cette tendance qui est répercutée, euh, c'est une méthodologie qu'on maîtrise, qu'on connaît, donc on peut avoir confiance complètement, et que dans ce classement, on voit qu'il y a une marque qui se détache clairement de... Euh, des autres c'est Maisons du Monde et bien là la question va être de passer à l'étape d'après qui est l'analyse de la stratégie pour vraiment comprendre comment ça se fait que Maison du Monde ait gagné 11 points de satisfaction client en France par exemple alors que le secteur est stable euh, est-ce que c'est un coup de chance parce qu'ils ont sorti une collection qui a bien marché ou au final est-ce que c'est plutôt une stratégie qui a été mise en place depuis des années et qui porte ses fruits aujourd'hui et donc qui va continuer à porter ses fruits sur les années qui viennent donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser et donc je vais vous parler maintenant de l'analyse de la stratégie de Maison du Monde. Je reprends ici les quatre piliers dont je vous parlais au début en vous présentant le, le process Rock, La connaissance des clients, la capacité de répondre à leurs attentes, l'implication du management et la culture client. Euh, Maison du Monde, on a eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Ils ont rempli le fameux questionnaire que, dont je vous parlais au début également. Et on a pu ensuite les challenger sur euh, sur, ces différents, sur leurs différentes réponses, et on s'est aperçu que oui, maison du Monde avait une stratégie qui était extrêmement centrée sur le client, et que c'est pour ça qu'on voit une telle dynamique sur les chiffres de satisfaction client. Tout d'abord sur la connaissance des clients. Ce qui est important et ce qui est très positif pour maison du Monde, c'est qu'ils ont un engagement qui est très fort de la part de leurs clients. Maison du Monde, pour ceux d'entre vous qui sont, qui sont clients et qui connaissent un peu, Maison du Monde, il n'y a pas de programme de fidélité, il y a très peu de promotions, il y a quelques soldes, mais pas beaucoup. Et pourtant, ils arrivent à rattacher 70% de leur ticket de caisse à un compte client. Donc, c'est-à-dire que le client est membre de cette communauté Maison du Monde, alors que finalement, financièrement et de manière transactionnelle, il n'y a pas de plus-value à être, à être membre de cette communauté-là. Donc, ils ont vraiment. Un engagement qui est fort, une relation émotionnelle qui est très forte avec leurs clients. Ils ont une base de données qui est très fournie avec à peu près 15 millions de, de données sur les, sur les clients. Ils ont investi fortement dans des CRM, dans des talents aussi, pour analyser la donnée de ces clients et pour comprendre au mieux les comportements d'achat. Ils ont défini des personas. Alors, des personas, c'est en fait des... Euh, un peu des avatars, des cibles, euh, des clients cibles, c'est-à-dire qu'ils vont définir des personnages et ensuite ils vont réfléchir à comment les atteindre euh, en regardant justement toute la donnée client qu'ils peuvent avoir en se basant sur, sur des comportements clients de la vie réelle euh, pour mieux les cibler et pour mieux les connaître. en fait. Et pour mieux connaître ces clients, ils ont aussi créé des communautés, que ce soit des communautés naturelles qui sont créées toutes seules grâce à ce fort engagement dont je vous parlais, ou bien euh, des communautés qui sont allées recruter. En, euh, en cherchant euh, vraiment les sites de clients qui les intéressent, en mélangeant ces communautés de clients avec des communautés de collaborateurs pour qu'ils puissent y avoir des interactions et de la co-création de produits avec ces clients. Et en fait, là où c'est vraiment très fort de la part de Maison du Monde, c'est que cette base de clients euh, est tellement forte, ils ont des clients qui sont tellement attachés à la marque, qu'ils ont une communauté dans laquelle les, euh, les clients vont en fait prendre le relais sur le service client. C'est-à-dire que c'est des clients qui vont conseiller d'autres clients. Et c'est là qu'on voit toute la force de la connaissance des clients et de la satisfaction des clients, puisque par la suite, ça permet à Maison du Monde de faire des économies, bien évidemment, de coûts assez importantes sur ce qui est du service client ou encore des réclamations. Et c'est vraiment quelque chose qui est qui est fort chez chez Maison du Monde, puisqu'ils connaissent très bien ces clients, euh, leurs clients. Et eh bien, ils ont compris que ce que veulent les clients finalement, leur attente principale, ce n'est pas juste un produit, c'est tout ce qu'il y a autour du produit et c'est toutes les solutions qu'ils peuvent fournir autour de ce produit. Donc finalement, aujourd'hui, un client, peut-être qu'il ne veut pas juste acheter un canapé, euh, il veut être en mesure de refaire la décoration de son salon et d'être conseillé sur la décoration de son salon euh, de A à Z et donc Maison du Monde a vraiment lancé une transition de la vente de produits à la vente de solutions en lançant de nouveaux services et en s'appuyant sur chaque point de contact du parcours client pour lancer des nouveaux services. Donc par exemple, sur l'achat du produit, ils vont proposer une solution de financement. Sur la livraison, ils vont proposer un service de montage de meubles ou encore le fait de reprendre un équipement ancien pour le recycler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur la livraison aussi, ils ont internalisé la livraison et le dernier kilomètre. Pour eux, c'était extrêmement important de garder cette expérience client en main, le contact avec le client pour avoir le retour du client sur l'expérience de livraison, sur le produit tout de suite lorsqu'il est livré et c'est quelque chose qui leur permet toujours d'apprendre davantage et de connaître davantage leurs clients. Ils ont euh, acquis une startup qui s'appelle Renove il y a quelques années, euh, qu'ils ont développée, qui fait euh, de l'aménagement d'intérieur, du conseil en aménagement d'intérieur. donc C'est un service qui est payant. Ils ont aussi lancé des corners en magasin, des corners des coins déco euh, qui leur permettent de conseiller les clients aussi au niveau de la décoration. Où là, pour le coup, ce n'est pas payant, mais en fait, ils se sont rendus compte que les clients qui allaient vers ce service et qui profitaient de ce service, après, avaient un panier moyen en magasin qui était bien plus important que des clients classiques qui ne passaient pas par ce service. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour eux. Ils ont lancé, et ça, c'est quelque chose qui est très récent. Ils ont lancé en fin d'année, en novembre, il me semble, une marketplace. La marketplace, ça répond à, à l'attente fondamentale des clients qui est que le client va avoir le choix. Il ne veut pas juste s'en tenir à l'univers enfin, aux univers de Maison du Monde puisque Maison du Monde c'est de multiples univers qui sont renouvelés en permanence et donc cette marketplace permet aux clients d'avoir plus de choix en ayant la garantie de euh, en ayant la garantie de la qualité des produits Maison du Monde puisque euh, les fournisseurs sont sélectionnés par Maison du Monde sur des principes de qualité et de satisfaction client ça permet aussi à Maison du Monde de mieux connaître le marché euh, et donc de s'adapter en fonction des tendances qu'ils peuvent voir d'achat sur la marketplace. Donc c'est vraiment un gros avantage pour Maison du Monde. Et enfin, ils ont lancé le B2B euh, avec euh, du conseil en décoration sur des, euh, des espaces de coworking ou encore des hôtels. Donc tout ça, c'est vraiment très important et ça vient s'insérer dans la stratégie de Maison du Monde qui est une stratégie d'omnicanalité forte. Et il y a quelques années, ils avaient déjà 40% de leurs clients qui étaient des clients qui passaient par le canal. Euh, c'est euh, des résultats que j'ai en tête avant, enfin, d'avant euh, la crise, puisqu'on n'a pas encore les résultats 2020. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est en fort, euh, en fort développement aujourd'hui. Et c'est ce qui explique les résultats qu'on a pu voir dans l'étude Ipsos, tout simplement. Dans, pour ce qui est de l'application du management et de la culture client, euh, on n'a pas trop de doutes sur la question. Le, le, le premier point important, c'est que la nouvelle CEO qui est arrivée il y a quelques années est l'ancienne directrice marketing et expérience client du groupe. Euh, elle a fait du NPS, un indicateur stratégique, il est suivi tous les 15 jours en comité client. Euh, ils mettent en place des formations pour les salariés. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au niveau, euh, au niveau du management et de la culture client. Donc on voit bien ici que Maison du Monde s'intègre complètement dans cette idée de stratégie client, que euh, Maison du Monde arrive à avoir une bonne dynamique en termes de taux de satisfaction client, et qu'en plus c'est une société qui s'intègre complètement dans cette grande tendance euh, qu'on a pu voir au départ, de l'avènement euh, de, de la homebody body économie, de digitalisation et d'omnicanalité qui est extrêmement importante tout en ayant une base de clients fidèles puisqu'ils ont 60% de leurs clients qui sont des clients fidèles. Donc pour nous c'est vraiment un cas qui peut complètement entrer dans euh, notre liste de valeurs éligibles et c'est à ce moment-là que la gestion prend le relais et je vais du coup laisser la parole à Muriel qui va vous parler davantage de, euh, de la partie de la gestion sur ce cas Maison du Monde. Oui bonjour à tous, euh, j'espère J'espère que je ne me vois pas à l'écran, mais j'espère que tout va bien. <rire> voilà. Euh, oui donc du côté de la, de la gestion une fois qu'on a toutes ces informations c'est important pour nous d'aller vérifier euh, les différents éléments que ce soit euh, les éléments de, de croissance euh, de chiffre d'affaires et bien évidemment les éléments de rentabilité puisque c'est ce, ce qui va faire aussi que nous allons être sur un, un sous-jacent qui soit action, qui soit obligataire, euh, qu'il y a une, une possibilité, un potentiel de performance intéressant. Donc si on revient sur euh, la, la croissance potentielle euh, de, de, de ce secteur euh, on voit bien que chez maison du monde bah, le c'est très différenciant le, le positionnement. On est sur un positionnement original et accessible, donc ce qui leur a permis de gagner des parts de marché substantielles sur le marché français du meuble. En tout cas, les chiffres sur 2008-2018 montrent qu'ils sont capables d'avoir une surperformance de, de plus de 7% en moyenne, ce qui est tout à fait conséquent par rapport aux très grandes enseignes qui sont présentes sur notre marché. Précurseur de l'omnicanalité, comme le disait tout à l'heure Capucine, ce qui est important pour nous côté gestion, c'est de savoir si cette omnicanalité est rentable. Et en fait, on s'est aperçu que le online est tout aussi rentable que la vente en magasin chez Maison du Monde, puisqu'effectivement, il n'y a pas de différence de prix. C'est le même prix sur l'achat online ou sur l'achat en magasin, ce qui est très important sur la rentabilité future du groupe. Le lancement de la marketplace dont on parlait Capucine, ça s'est effectué fin novembre. Donc, on va en avoir un peu tous les, les, les avantages vont être visibles sur l'année 2021. Et donc, ça, c'est aussi un questionnement. On voit bien comment ça s'articule dans la stratégie, mais on verra en termes de, de vente aussi comment tout ça va avoir un impact sur la croissance potentielle du groupe et le fait qu'il est très largement en avance depuis maintenant de très nombreuses années. Alors, ce qui est important chez Maison du Monde, c'est l'excellence opérationnelle. C'est des taux de marge qui sont très largement supérieurs à la concurrence. Alors, pourquoi Il y a trois éléments qui me semblent très importants à avoir en tête. C'est le design, le design qui se fait au sein du groupe ce ne sont pas simplement des achats en Asie de meubles et de, de, de, de collections qui doivent correspondre à des tendances en Europe, c'est vraiment un design qui est fait en interne et un design qui se fait en relation avec le coût, c'est-à-dire que c'est un design qui va converser avec tous les différents partenaires, en tout cas intérieurs du groupe, sur la conception dans le cadre d'un coût bien précis et donc ça c'est très important pour puisqu'à la fois ils ont ce design et ils sont très en avance par rapport à l'univers qu'ils veulent mettre en place puisque c'est pas simplement vendre un meuble mais c'est vendre un univers et donc ils ont la création de, de plusieurs univers différents euh, qui soit l'univers euh, savane qui soit un univers euh, euh, urbain et donc, tout ça, c'est vraiment fondamental par rapport aux coûts futurs euh, du produit. Cette stratégie d'approvisionnement, elle est euh, flexible, puisqu'en fait, ils vont pouvoir aller acheter, euh, ils vont acheter 90% de leur, de leur collection euh, en Asie, mais ils produisent également en Asie, ils produisent avec euh, une unité en Chine et une unité euh, au Vietnam. Et cette production qui leur est propre, eh bien, leur permet de bien comprendre euh, là euh, où il y a les coûts euh, et il y a où ils peuvent serrer la vis euh, des approvisionnements qui se font à l'extérieur de cette production interne. Ça leur permet de tout à fait comprendre, c'est tout, tout à fait euh, la réflexion qu'il y a également sur euh, euh, la livraison et le fait qu'ils aient envie euh, de, de connaître le dernier kilomètre, euh, ça leur permet de, de comprendre et de mieux serrer les boulons sur ensuite leur relation avec les fournisseurs extérieurs, que ce soit donc des fournisseurs de produits meubles ou de produits décoration, ou que ce soit les fournisseurs euh, de transport, puisqu'ils vont faire également une certaine partie du transport dans la totalité, pour bien comprendre là aussi euh, quels sont euh, les différents. Euh, points d'accroche qu'ils peuvent avoir sur les négociations euh, en termes de prix par rapport euh, à ces fournisseurs. Donc l'organisation centralisée, c'est que tout arrive euh, à Marseille et c'est là où il y a l'ensemble euh, des entrepôts et ensuite il va y avoir une redistribution avec soit de la distribution euh, complètement externe, soit avec de la distribution euh, faite directement euh, par le groupe. Au final, ça se traduit par des taux de marge qui sont quand même exceptionnels pour euh, ce type de de, de secteur, on a une marge d'EBITDA de plus de 13% en 2018, de 12,5% en 2019. Elle est attendue cette année en baisse de 10%. On sait que cette année, ça a quand même été une année difficile. Et on va revenir un petit peu plus précisément sur l'année 2020 et comment tout ça a pu se comporter. Donc, une maîtrise de la dette et puis surtout des niveaux de liquidité et des niveaux de cash. Donc si je regarde un peu plus précisément sur 2020, c'est la slide qui suit, je veux bien que vous la passiez à l'écran. Euh, donc on a bien vu que l'équipement de, de la maison euh, a capté euh, l'essentiel du surplus d'épargne, surplus d'épargne qui euh, est dû évidemment euh, au confinement, on n'a pas été dépensé en restaurant, donc ce surplus d'épargne, il est allé euh, sur la partie électronique euh, dans un premier temps, mais euh, très violemment, en tout cas de façon assez significative, sur l'équipement de la maison globalement c'est des chiffres qui sont vraiment très, très parlants et qui ont repris l'ensemble du retail, les chiffres de l'INSEE sur la consommation du retail sur cette année 2020 il y a des pans entiers qui ont énormément souffert que ce soit le textile, que ce soit par exemple le cosmétique également et on voit bien que le meuble est le grand vainqueur et l'électronique en deuxième plan donc succès des ventes en ligne, et eh bien là je vais pouvoir vous parler de, de chiffres tout à fait euh, récents puisque hier soir Maison du Monde euh, publiait euh, ces chiffres de vente euh, du dernier trimestre, hein. donc le dernier trimestre qui a tout de même souffert euh, de fermeture pendant trois à quatre semaines selon les différents pays européens euh, des magasins. Euh, donc, euh, au global, ils ont publié un chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui est en baisse de 1,5%. Euh, donc, c'est tout à fait euh, raisonnable malgré euh, ces fermetures. Les ventes en magasin qui sont en baisse de 13% sur le trimestre et des ventes via le online qui sont en hausse de 41%. Donc, on voit bien l'avance que pouvait avoir Maison du Monde sur l'omnicanalité, ça se traduit très fortement euh, sur euh, cette évolution euh, de, du chiffre d'affaires online. Euh, au global, sur le troisième trimestre, l'online représente 31% du chiffre d'affaires, hein, donc c'est loin d'être négligeable. Euh, un chiffre d'affaires qui, sur les éléments de décoration, est stable sur le troisième trimestre et sur le meuble est un peu en baisse, mais il est en baisse uniquement de, de, de 4%. Euh, on le sait, en fait, c'est sur le meuble euh, qu'aujourd'hui on va avoir le, le questionnement majeur, puisque... Euh ils ont fait des économies de coûts très rapides et très efficaces sur l'année 2020. Donc, évidemment, le chômage partiel, 85% des effectifs pendant le, le premier confinement, renégociation des loyers, euh, ils ont cherché à annuler euh, deux mois de loyer, donc on en saura plus dans les mois qui viennent sur euh, tous ces différents éléments et comment ils ont abouti euh, au final. Euh, ajustement des charges de marketing et de maintenance et puis aussi sur les éléments de développement, hein, c'est-à-dire que c'est un groupe qui euh, a l'habitude d'ouvrir énormément de, de magasins. En 2019, c'est 22 ouvertures euh, globalement, alors qu'en 2020, on s'attend plutôt à entre 5 à 10 fermetures nettes euh, de magasins. Donc, on voit, il y a eu euh, vraiment un changement drastique et puis euh, euh, un accompagnement très, très rapide du management sur ces, euh, sur ces tendances. Mesures de préservation de cash sur l'année 2020, et eh bien, diminution des commandes euh, et renégociation des conditions de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils payent lorsque c'est livré et non pas en avance. Mais surtout, diminution des commandes qui ont été assez sensibles pendant les, les, les, les mois du deuxième trimestre et qui vont se ressentir aussi sur le stock de meubles. Donc, c'est un questionnement que qu'on va pouvoir avoir, mais qui va être contrebalancé par le lancement de cette marketplace. D'abord, le groupe a choisi de continuer à avoir des approvisionnements sur ce qui se vend le mieux. Et comme ils ont cette connaissance de manière très granulaire, ils ont pu effectivement concentrer, les approvisionnements sur les produits qui se vendent le mieux. Et puis, deuxièmement, l'offre de cette marketplace, c'est-à-dire des références supplémentaires hein, qui se comptent en 15 000 à 20 000 références supplémentaires qui vont venir d'autres fournisseurs qui vont leur permettre aussi de mieux aborder euh, cette, cette nouvelle phase euh, de, de, de commande des clients. Ils ont suspendu leurs dividendes, c'était quand même 23 millions, et ils ont tout de suite euh, obtenu un prêt garanti par l'État de 150 millions. C'est vraiment quelque chose, c'est un cash qui n'est pas du tout utilisé, et dans leur tête, il sera remboursé le plus tôt possible s'ils n'en ont pas besoin. Mais on voit bien qu'ils sont allés très rapidement à l'essentiel, c'est-à-dire se mettre dans des, condi des conditions où ils ne seront pas euh, challengés euh, par le marché euh, financier sur ces différents éléments sur les publications d'hier soir, euh, donc... Voilà, il y a des guidance sur les l'EBITDA, donc euh, ils pensent que l'EBITDA ne sera en baisse que de 10%, ce qui serait euh, une bonne chose. Sur le chiffre d'affaires de 2020 au global, eh bien, on voit euh, moins 3,5%, c'est quand même assez euh, euh, significatif dans une, dans une année qui a été aussi euh, challenging. Euh, et puis 3, plus 3% en fait, sur la partie deuxième semestre, donc on voit bien là aussi euh, l'évolution euh, au cours du temps sur l'année 2020. Pour ce qui est de la gestion, donc vous voyez, nous, on va aller regarder euh, les éléments de rentabilité, de rentabilité opérationnelle, de rentabilité bottom line. Euh, pour ce qui est de ma partie, c'est-à-dire la partie obligataire, on va bien évidemment regarder le cash et euh, tous les éléments de liquidité, puisque c'est pour nous essentiel. Est-ce que le groupe est capable de nous payer ses coupons Est-ce que le groupe est capable de nous payer le remboursement final de sa dette Donc voilà, on va aller euh, challenger tous ces différents éléments et vous voyez à quel point Maison du Monde est très proactif dans ces différents éléments et de par eh l'ensemble de, de, de son processus est capable de nous apporter de la rentabilité sur ces différents domaines. Donc, on va avoir des visions différentes entre la gestion action et la gestion obligataire. Euh, la gestion action qui a eu en portefeuille euh, du Maison du Monde sur l'année euh, 2020 et donc qui a pu bénéficier de cette forte progression de l'action, puisque si on regarde l'évolution de l'action entre aujourd'hui et le point bas euh, du mois de mars, c'est une action qui a progressé de plus de 120%. Euh, donc, euh, voilà, le, le, la gestion action s'est bien évidemment positionnée avec euh, tous ces éléments. Euh, aujourd'hui, ils ont souhaité sortir euh, du, de, de, de, de cette position. Pourquoi Parce que les questionnements, c'est effectivement la, la rotation. On voit bien que le home euh, body economy euh, euh, est toujours ultra présent, et notamment sur les tendances même publiées très, très récemment. Mais on voit aussi qu'il y a des questionnements sur tout ce qui avait été report de gros achats, comme notamment les achats automobiles donc on peut voilà, se dire qu'il va peut-être y avoir un, un peu de, de souffle, en tout cas euh, qu'on ne va pas être sur une tendance one way comme on a pu le connaître en 2020 et puis le deuxième questionnement c'est effectivement l'évolution des, des cours du fret maritime puisque l'ensemble euh, des livraisons qui proviennent d'Asie passe par euh, du, euh, du transport maritime euh, le, le, le coût du fret maritime a énormément progressé depuis le mois de novembre, on a vu des coûts qui sont en hausse de 50%, donc on a envie de voir ce que ça va donner, effectivement, et comment ça peut peser euh, sur les éléments de, de coût euh, du groupe. Et puis, forcément, ça pèse sur le stock optimal euh, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, est-ce que, effectivement, le groupe va avoir la capacité de répondre à toutes les demandes sur toutes les références euh, qui sont demandées par, euh, par leurs clients donc, euh, la gestion action euh, a décidé de sortir sa position, mais pour re rentrer, parce qu'on le sait très bien, ce groupe est un des leaders et qu'on voit euh, les tendances de moyen terme. Nous, euh, sur la partie obligataire, nous avons en portefeuille une obligation convertible, une obligation convertible qui n'a pas de sensibilité à action, donc on ne se pose pas cette question-là sur la tendance de très court terme de l'action, puisque nous ne serons pas sensibles. Nous nous attachons plutôt à des éléments euh, eh bien de cash et sur ces éléments de cash nous avons été très fortement euh, rassurés par euh, toutes les politiques euh, de, de préservation du cash qui ont été mises en place par le groupe. C'est aujourd'hui une obligation convertible qui nous permet d'avoir un, un rendement euh, qui est plutôt de l'ordre de 4,5% euh, et donc ça c'est très intéressant pour nous alors qu'on vit plutôt dans un univers où sur des belles notations, on va être inférieur à 1% de rendement. Donc voilà, ça nous permet d'avoir du rendement supplémentaire sur un émetteur que nous aimons bien. Et c'est tout de même une convertible qui a progressé de 25% sur l'année dernière. Donc voilà, ce sont des chiffres qui nous intéressent et qui font en sorte que nous allons garder notre position sur cette obligation convertible. Bien évidemment sur des niveaux euh, de, de, de, de poids dans les portefeuilles qui ne sont pas des poids euh, exceptionnels puisque ça reste euh, une société euh, de taille moyenne et c'est une convertible euh, dont la souche ne représente que 200 millions euh, d'euros. Donc forcément, nous faisons attention également à des niveaux de liquidité euh, dans le marché de ces différents euh, produits. Muriel, euh, merci. Que... Merci beaucoup pour ton éclairage financier sur cette belle belle maison donc maison du monde. Sans plus tarder place aux questions. Merci également Capucine pour ton éclairage et montrer exactement comment ça fonctionne aussi dans l'équipe de recherche satisfaction client. Et là n'hésitez pas soit en ouvrant votre micro et à poser directement profitez-en que ça soit pour la responsable de la recherche ou Muriel Blanchier sur la partie gestion obligataire, on sera ravi de répondre à vos questions. Ou par chat également, vous pouvez vous poser vos questions comme vous l'avez fait tout à l'heure. Alors, je vois une première, première question qui, qui apparaît. Euh, Auriez-vous l'exemple d'une ou deux autres valeurs Alors là on Peut-être juste en, en un éclairage, parce qu'on ne pourra évidemment pas rentrer dans, dans le détail euh, autant que, que dans Maisons du Monde, euh, mais typiquement euh, une autre valeur qui a eu un, un beau succès en, en 2020, voire en, en ce début de 2021 Alors peut-être euh, pour revenir sur la tendance de digitalisation, je oui. pense qu'on est, est tous très au courant et on est acteurs de, cette, de ce changement de tendance aussi, sur, sur la digitalisation, il y a cependant un secteur sur lequel vraiment, euh, ça s'est vraiment euh, fortement développé cette année. C'est bien évidemment le secteur de la santé, euh, tout ce qui est téléconsultation, mais aussi euh, tout le, le parcours de santé qui est de plus en plus en ligne que soit la téléconsultation, mais aussi la prévention, l'achat des médicaments. Euh, C'est vraiment un secteur qui est en, en, forte, euh, en forte croissance. On voit que par exemple euh, en Chine, cette, euh, le nombre de visioconférences, enfin de, de téléconsultations pardon, a été multiplié par euh, plus de 30. Donc, il y a plus de 30 fois plus de euh, téléconsultations que ce qu'il qu y avait auparavant. Et euh, il y a une valeur qui se distingue, euh, enfin, selon nous, sur ce secteur, c'est Shop Apotheque, euh, qui a des soirs de satisfaction qui sont, euh, qui sont bons avec une stratégie qui est tout à fait euh, centrée sur le client aussi et euh, qu'on a pu avoir euh, en portefeuille au niveau des, des actions. Qu'est-ce que c'est Shop Apotheque, si on décrit Shop Apotheque, c'est un groupe euh, suisse euh, qui est spécialisé sur la pharmacie en ligne, euh, qui vend des médicaments, que ce soit des médicaments euh, avec ordonnance ou sans ordonnance, sur, donc en ligne, tout en digital, et qui met de plus en plus en place justement ce, cette, ce parcours de santé, puisqu'ils font aussi bien la vente de médicaments, mais ils sont aussi diversifiés sur la téléconsultation et sur des services pour les, pour les médecins de ville. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est en plein, plein développement. Merci beaucoup. Une, une autre question, là, peut-être plus orientée pour Muriel. Vous précisez que Maison du Monde représente 200 millions. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas dans le fond, hein, c'est la souche euh, globale. C'est peut-être préciser euh, combien tu en as dans, dans, dans le fond. Euh, ça représente combien en, en termes de, de pondération dans, dans le fond alors je vais vous dire ça, bon, je vous rappelle que euh, la, la stratégie, hein, que ce soit sur, sur Optimum euh, ou sur Rockflex, sur la partie obligataire, euh, c'est une stratégie de diversification, donc euh, l'idée c'est d'avoir le, le plus d'émetteurs possible pour un peu émietter euh, notre risque euh, au final, euh, donc on ne va pas non plus avoir euh, des positions qui vont représenter 5 à 10% du portefeuille, euh, on n'est pas dans, dans, dans ce type de stratégie, c'est-à-dire qu'une ligne conséquente pour nous sur euh, un émetteur de qualité, c'est plutôt 1,5% que 5% du portefeuille. Donc là, si je regarde Maison du Monde, donc on est plutôt sur 0,7% du portefeuille optimum. Et puis, sur le portefeuille Rockflex, on doit être sur des montants qui sont à peu près 0,4% du portefeuille Rockflex. oui Tu fais bien de, de le préciser. C'est vrai que dans un portefeuille obligataire, traditionnellement, les investisseurs souhaitent avoir une, une répartition qui soit plus forte, hein, puisque le but étant de générer du rendement, mais aussi de préserver dans la mesure du possible le capital, alors que la, la gestion action pourra avoir des pondérations plus importantes pour délivrer le maximum de performance, mais avec un risque associé évidemment qui est plus important. Oui, pour, pour rappel, hein, sur, sur Optimum, il y a 140 lignes différentes, il y a une centaine d'émetteurs différents, euh, et c'est bien euh, l'objectif. Et puis, nous n'avons pas le même type de liquidité euh, au quotidien qu'un marché action, Donc, il faut toujours faire extrêmement attention sur euh, bah, nos possibilités, puisque nous sommes sur des fonds qui sont valorisés euh, au quotidien, sur lesquels vous pouvez intervenir au quotidien, sortir, rentrer. Euh, donc, il nous faut une liquidité suffisante. Euh, et 200 millions de souches, pour nous, c'est quand même euh, quelque chose qui est dans le bas de fourchette de ce que nous avons l'habitude euh, de, de rentrer en portefeuille. Je vais faire ma minute publicité, mais c'est important, tout ce qu'on vient de vous expliquer, l'objectif de tout cela, c'est évidemment de générer de la performance. Donc quand on parle de Trusting Optimum, Muriel n'en parle pas, mais typiquement Trusting Optimum a été récompensé en 2019 et 2020 comme meilleur fonds mixte prudent sur la zone Europe. Donc ça a permis, voilà, on est, on est ravis d'avoir ce type de, de récompense. Et concernant euh, Trust Team Rock Flex, qui est un fonds flexible, qui peut investir entre 0 et 50 sur les actions, le reste étant sur la partie obligataire. Euh, C'est un fonds qui a été dans le top 25 des meilleurs fonds, et même mieux que ça, euh, puisqu'il était en septième position euh, dans un univers qui est très, très large au niveau européen de fonds flexibles. Donc, très, très bien placé. Et je rappelle que ces deux fonds sont labellisés ISR. Donc, on génère évidemment de la bonne performance c'est ce qui est le, le but recherché mais aussi avec donc cette approche satisfaction client et ISR puisque en fait ce sont les clients qui réclament de plus en plus de, de consommer moins mais mieux et qui sont à la recherche effectivement de de, de consommation responsable une autre question Muriel pour toi euh, quelle est la poche de liquidité euh, alors je, je je sais pas si on parle de... Alors, j'ai regardé sur, euh, sur Optimum pour vous donner le, le chiffre. Le... Donc là, si on parle uniquement du, du, du cash, hein, ça, ça ne veut pas dire, effectivement, on a par exemple euh, des fonds monétaires aussi euh, sur lesquels on, on peut être investi. Mais là, je parle du cash en banque. Euh, on est autour de 7% du portefeuille à aujourd'hui. D'accord. OK, merci. Euh, une autre question euh, plus, plus large, quid des GAFA, euh, indice rock. Euh, Micorne, Doctolib, Réseau, Netflix, Zoom, les zombies confinés. Donc, euh, allons tous devenir des zombies connectés. Euh, merci pour la, pour la pointe d'humour. Alors, pour ce, des, pour ce qui est des GAFA, en fait, comme toutes les autres sociétés construites, elles suivent exactement le même, le même process, bien sûr. Euh, on, a des, on a plus ou moins de données de satisfaction sur, sur ces sociétés-là. Euh, par exemple, sur Amazon. Amazon, on a des taux de satisfaction qui sont très bons, très élevés. Euh, mais c'est des sociétés sur lesquelles on va faire extrêmement attention aux controverses, bien évidemment. Euh, surtout en ce moment, on a pu entendre beaucoup de choses sur, sur Amazon. Il y en a eu en, en portefeuille. Euh, elles ont été sorties essentiellement pour des questions justement liées à ces controverses. Donc on a un monitoring très fin sur ces sujets-là. Et euh, c'est des sociétés qui sont vraiment très... Euh, très sujet à la controverse, donc on fait attention. Sur, sur par exemple, Facebook, les données de satisfaction client ne, ne sont pas bonnes, donc tout simplement, c'est pour cela qu'on qu n'en a pas, alors que sur Google, Alphabet a plutôt des, des bons taux de satisfaction client, donc donc on, on en a et ça fait partie de nos valeurs éligibles. Pour ce qui est des, des licornes, Doctolib est, est un très bon exemple. Euh, D'Octolib, c'est une société qui a des très bons taux de satisfaction client dans, dans le peu de classements que nous avons, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Euh, on attend avec impatience que D'Octolib nous annonce une IPO possible. Euh, on, peut, on a vu quelques notes de brokers passer en disant que c'était peut-être pour, pour euh, bientôt, mais, euh, mais pour l'instant, voilà, on reste un peu, on attend de, de voir ce qui va se passer sur ces sociétés-là. Et, en et ensuite, pardon sur ce qui est euh, service et réseau. Euh, Netflix ça fait partie de nos valeurs qui, euh, qui font partie de la liste d'or donc c'est vraiment les valeurs qui sont vraiment euh, le plus poussées par l'équipe de recherche donc par, euh, par, euh, par nous pour que les gérants ont un portefeuille c'est vraiment euh, une société qui est extrêmement orientée client les taux de satisfaction clients sont extrêmement bons euh, et ils sont très à l'écoute de leurs clients donc euh, donc on en a un portefeuille Zoom en l'occurrence on a peu de peu d'enquêtes clients et au-delà de ça, il y a eu quand même quelques controverses sur tout ce qui est euh, euh, privacy et euh, données clients. Donc euh, voilà, on reste un peu plus, euh, plus méchant. Mais euh, toutes les valeurs, de toute façon, passent par ce, par ce process-rock, quelle que soit euh, leur catégorie, soit des GAFA, des licornes, ou, euh, ou plutôt euh, des, euh, des services de, de réseau. Oui, juste peut-être sur, sur Netflix, pour euh, toujours euh, mieux faire comprendre comment, de côté de la gestion, on va regarder ces, ces différents éléments. Euh, Netflix fait partie euh, de nos portefeuilles obligataires, ils ont euh, une obligation euh, euh, libellée en, en euros donc euh, on est en, en capacité euh, d'investir sur eux. Pour nous, ce qui va être important et ce qui a fait en sorte qu'on se positionne uniquement sur l'année 2020, euh, avant ça ne faisait pas partie de notre environnement, c'est qu'ils commencent à être cash riche, c'est-à-dire qu'ils ont une génération de cash qui est suffisante et qui aujourd'hui leur permet de ne pas demander le, le, le, le financement du marché, donc du coup pour nous ça c'est un élément important pour se positionner sur la dette donc c'est une dette à yield récemment d'ailleurs les agences de notation crédit ont upgradé sa notation, c'est-à-dire que c'était un double B et c'est passé un double B plus donc du coup on voit qu'il est en train d'arriver gentiment vers la zone de l'investment grade et donc nous accompagnons ce mouvement en ayant une petite position sur cette obligation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors on va vous faire parvenir de toute façon la présentation pour que vous ayez le, le support de de présentation et puis bon alors ce qu'on a voulu là évidemment on pourrait vous parler de, de plein de banques de plein de de secteurs euh, différents euh, plein de pardon, de euh, d'entreprises de, et de de secteurs différents ce que vous avez compris c'est qu'effectivement euh, on est vraiment focusé sur le comportement des clients et puis l'analyse financière de ces valeurs ce sont des valeurs qui globalement sont plus résilientes euh, sont des valeurs qui sont moins volatiles donc il n'est pas rare que nos fonds soit moins volatile que leurs indices de référence et puis bien sûr l'objectif de tout ce travail qui est un travail monstrueux c'est évidemment de vous délivrer régulièrement dans le temps une performance un couple rendement risque qui soit le, le, le plus pertinent possible. L'avantage c'est que euh, euh, le comment dire l'avantage de cette gestion euh, c'est qu'il n'y a pas de boîte noire, c'est complètement transparent donc euh, Là aussi, n'hésitez pas à nous à nous questionner et, euh, et on sera ravis, en tout cas, de, de, de répondre à vos à vos questions. Voilà. Et eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente euh, excellente journée. Et puis, euh, on vous envoie cette présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt et merci Muriel, merci Capucine. Merci. À vous.